Je vous laisse deviner ce que c'est, hein. Ouais Ouais Euh... euh. Mmh. <rire> wow. Surprise Bon, les amis, vous avez deviné, on parle de verre aujourd'hui. De parasite C'est pas joli joli, hein. Alors, quand on parle de coronavirus, euh, c'est bien, mais... Ça aussi c'est gratiné. Hein. Oh Allez moi ça. Alors un parasite qu'est-ce que c'est C'est un, un être vivant qui euh, se nourrit au détriment de son hôte. Et qui survit au détriment de son hôte. Donc là comme tu peux le constater euh, c'est euh, des petits êtres vivants. Il y a des verres, il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout. Donc là nana... Là, là, là, euh... Elle n'est pas venue pour rien, vous allez voir. Très souvent, c'est une petite rougeur cutanée qui, euh, qui révèle la présence de ces euh, petits parasites. Oh. Ah bah c'est dégueulasse. Regardez moi ça le trou là. On dirait qu'elle a... Qu a été prise à la perforeuse, tu vois. Tlac, tlac, tlac, tlac. Bon appétit les amis oh. parce que on sait On sait tous ce qui va sortir là dedans un truc bien bien chum tu vois Ah, c'est... C'est moche, quand même. Ah, c'est bien dégueulasse. On sent que le praticien est aguerri, quand même. On sent que le, me... le mec, il a la maîtrise. Il sait qu'il faut pas qu'il le découpe, quoi. Qu'il le mette en confetti. Waouh. Oh, wow. Et le mec, par contre, vous avez remarqué, yeah. les gars Son petite... Sa petite alliance normale, hein Sa petite alliance, pas de gants. Il a pas peur. Il a pas peur. Il a pas froid aux yeux. Il applique euh, son sa petite compresse bleue, normale. Yeah, La meuf, elle est bourrée own. de parasites. Mais le gars, il stresse pas. The ones got out by were I'm not. Out more. I'm not fear. Yes. USA. I kill you. Uh. Oh mais mais elle a combien bordel? Oh Un truc de fou quoi. Oh Ouais, ouais, ouais Oh, il ouais oh, se le piège Il est mort bon. Ah c'est moche ah, par contre, euh, voilà quoi, une petite tipi là, elle vit dans la street, je sais pas ce qu'elle fait dans sa vie. Bon, je pense qu'elle on va pas se moquer des gens, mais bon, je pense qu'elle vit dans des conditions de vie pas forcément favorables. Ce qui favorise euh, le portage de ce genre euh, de bestioles. Mais effectivement, bon, euh, tous les gens qui vivent dans la rue n'ont pas des parasites sur eux, donc je pense que... Il y avait un environnement qui était vraiment néfaste. Non mais là c'est sûr que le, le mec c'est un praticien aguerri, et il est venu à domicile, donc là Anna, elle vit dans un squat je sais pas où elle vit. Mais on sent que le mec est, il, il a une certaine dextérité tu vois, donc là il y a un, deux, dans le dos aussi. Il sent que le mec il les maîtrise, il les sent sous la peau, il les guide et tout. Eh hey, petit verre hey, Eh petit verre, viens ici. Par ici c'est la sortie. Donc en fait souvent ces, ces larves en fait, elles sont inséminées par des bestioles, par des moustiques et euh, elles se développent sous la peau, elles se nourrissent bah, de, euh, de leur hôte, de nutriments mis à disposition par leur hôte, c'est à dire la euh, personne qui est en face de lui, cette demoiselle, et euh, dès qu'ils sont assez grandis, bah, ils s'appliquent sous la peau, et vous disent « Hey les gars, j'ai envie de sortir, faites-moi sortir !» Bon, sauf que quand on les fait sortir, en général, soit on les écrase euh, Soit on les jette et ils finissent par mourir rapidement Allez, allez, allez champion, une seule pièce Allez, ouais, ouais C'est ça que le, le gars il est attentif, là, il va... ouais, une seule pièce Ils sont contents, ils sont content. Ah c'est dégueulasse putain. Oh Oh Ouais. <coughs> les gars une Putain de collection quoi Ah de quoi faire une salade là Une salade bio hein. ah. Bon appétit à tous ceux qui mangent Profitez bien de votre repas he contacted like her uni or something and said i'm winning to keep them in my arm if you want to do research obviously i wouldn't say that but elle est en train de dire oui j'adore les verres j'en mange trois fois par jour je pense mais c'est pas vrai en anglais est dégueulasse oh. ah, le gars il a la retiré il a fait Ugh. ah mais il a une collection de verres la meuf Maintenant, on peut se poser une question. Comment on peut choper ces parasitos Eh bien, en fait, le mécanisme est très simple. Regardez le schéma suivant. Vous avez une mouche, mais une mouche bien costaud, tu vois, avec des larves sur elle. Ces larves, elle va les refiler à un moustique. Elle va lui coller sur l'abdomen et ce moustique va se poser sur toi, va se, piquer, va se piquer, va te piquer, va te pomper ton sang et en même temps, va te transmettre cette euh, bestiole, cette larve. Cette larve va... Pénétrer la peau et vivre en sous-cutané. Pourquoi le retrait de ces larves est difficile Bien parce qu'en fait ces larves elles ont des piquets autour d'elles et ces crochets en fait rendent très compliqué le retrait des larves. Et si on essaie de les retirer elles explosent en mille morceaux ce qui fait qu'en fait il faut s'y prendre de manière très minutieuse. C'est pour ça qu'on voyait le praticien tout à l'heure y aller avec des pinces etc parce que c'est pas facile. Autre chose, ces larves, elles ont la particularité de produire, un, des antidouleurs pour pas qu'elles vous fassent mal quand elles pénètrent sous la peau et quand elles vivent sous la peau, jusqu'à qu'elles atteignent un certain point. Et en même temps, elles produisent des antibiotiques pour pas générer d'infection. Et c'est quand même assez incroyable qu'un parasite arrive à contrecarrer le système immunitaire de l'être humain pour survivre pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parfois pendant plusieurs années. Voilà, on a terminé avec cette vidéo très appétissante, j'espère que vous avez apprécié, je vous dis bon appétit et à très vite pour une nouvelle vidéo du même type, ciao les amis